Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, faut-il une carte G, une carte de gestion immobilière ou tout simplement, faut-il être agent immobilier pour créer une société de conciergerie d'appartement, voire même aussi de sous-location, parce que j'ai aussi eu cette question. Je réponds à cette question dans quelques instants dans cette vidéo, mais juste avant, générique Alors avant de commencer cette vidéo, eh bien je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu découvrir un petit bouton s'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et comme ça tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la création d'entreprises, de conciergerie et de sous-location d'appartements et on va parler et on parle aussi sur cette chaîne YouTube, eh bien beaucoup d'entrepreneuriat. Et aussi du mindset entrepreneur, avoir le bon mindset pour derrière et eh bien pouvoir performer lors de ses activités professionnelles. Donc aujourd'hui, on va parler donc eh bien, de la carte G. Mais juste avant, je vais t'offrir quatre vidéos à récupérer gratuitement qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport. Grâce à la sous-location professionnelle, tu peux récupérer une série de quatre vidéos disponibles dans la partie description de cette vidéo vidéo. Aujourd'hui, donc, carte G, faut-il être agent immobilier? Faut-il la carte G pour, eh bien, créer sa société de conciergerie ou tout simplement exploiter des appartements dans le cadre de sa conciergerie, voire même aussi en sous-location, parce que je sais que j'ai eu la, la question aussi très, très récemment. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, il bah, y a encore une flopée de de messages que j'ai pu apercevoir et qui sont passés sur Facebook il y a quelques jours et puis c'est quand même une question qui est assez récurrente. Alors je voudrais clarifier les choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de messages de on-dit, de fausses croyances, de personnes qui savent tout savoir, etc. Euh, donc on va rétablir quand même la vérité sur tout ça. Euh, très clairement, aujourd'hui, aujourd enfin, un agent immobilier a trois possibilités de cartes. Juste pour rappel, on a tout d'abord la carte G qui est la carte de gestion immobilière, c'est-à-dire tout ce qui est lié au locatif. On a ensuite la carte T de transaction immobilière, c'est-à-dire quand on vend et quand on achète des propriétés. Et enfin, on a la carte S qui est la carte de gestion de syndic, c'est-à-dire avoir la possibilité d'être un syndic. Donc, vous savez de quoi je parle par rapport à des immeubles. Nous, on va s'attarder très clairement avec la carte G. Faut-il la carte G alors, la réponse est non, mais, et je vais expliquer pourquoi le mais. Alors, la réponse est non, tout simplement, puisque on dépend de la loi Hoguet. Donc, la loi Hoguet explique très clairement ce qu'on fait avec la carte G. C'est, en gros, on est gestionnaire immobilier, c'est-à-dire qu'on va gérer pour des propriétaires eh bien, leurs appartements. Alors, vous allez me dire, oh bah, c'est quand même un petit peu ce qu'on fait en conciergerie. Oui et non. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que la gestion immobilière s'entend en gestion euh, par rapport à des propriétaire, c'est-à-dire que le, le, euh, le comment dirais-je l'agent immobilier récupère dans son portefeuille l'appartement et l'objectif de l'agent immobilier c'est de trouver des locataires, d'accord C'est remplir l'appartement. Jusque là, je ne vous ai pas perdu. En plus de ça, quand il a trouvé un locataire, eh bien, il va très certainement, et là c'est pareil, il y a une petite subtilité que je vais vous dire juste après, il a la possibilité, Enfin, c'est même régulièrement qu'il fait ça, il collecte les loyers. Donc il collecte les loyers pour le compte du propriétaire, donc sur son compte, un compte spécifique dédié à ça, et derrière, il reverse eh bien, le loyer au propriétaire, moins sa commission. Jusque là, tout va bien. Vous avez compris que nous, dans le cadre de la conciergerie, alors encore moins dans le cadre de la sous-location, puisque la sous-location, ça n'a rien à voir. La sous-location, c'est nous, en tant que société, en tant que eh bien, créateur d'entreprise, on va louer un appartement et derrière, on va le relouer avec des méthodes différentes. Donc, rien à voir, totalement hors-sujet. Hein, donc là, on balaye tout de suite. Je pense que la réponse est vite répondue, comme vous le savez. Mais dans le cadre de la gestion et dans le cadre de la conciergerie, là, on se pose la question, on se dit, bah, finalement, on n'est pas si loin que ça. C'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, nous, en tant que conciergerie d'appartement, on ne va jamais déjà collecter le loyer, c'est-à-dire que jamais on va encaisser des loyers sur notre compte de société et qu'on va reverser aux propriétaires. D'ailleurs, je vous le dis pour ceux qui le feraient encore aujourd'hui, ce que je sais que certains le font, c'est totalement illégal. Si vous vous faites contrôler par la, notamment la DGCCRF, qui aujourd'hui fait la chasse à ça, très clairement, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas dans les clous. Donc ça. Faire super attention. Première chose. Deuxième chose, on ne recherche pas des appartements, on ne recherche pas, pardon, de locataires pour le propriétaire. Jamais on fait signer de beau, jamais on, on, on met des annonces pour aller chercher des locataires. Jamais on fait ça. Nous, ce qu'on fait dans le cas d'une conciergerie, c'est qu'on propose des prestations de services. C'est d'ailleurs bien le type de contrat qu'on utilise avec nos propriétaires. On fait de la prestation de service. Quelles sont ces prestations bah, Effectivement, on s'occupe des entrées et des sorties, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes autonomes, notamment pour que les voyageurs puissent rentrer et sortir. C'est surtout qu'on les assiste, c'est-à-dire que s'il y a un souci dans le logement, bah, effectivement... On va les assister en cas de problème, notamment par rapport aux entrées aux sorties ou par rapport au logement. On va ensuite faire des prestations de ménage, des prestations de linge. Donc on va venir nettoyer, on va venir changer le linge, on va répondre sur des interfaces. Donc c des... finalement, on est un peu l'assistant hein, d'un propriétaire, on est son assistant, on répond aux messages. Et enfin, s'il y a des soucis dans l'appartement, on, on va coordonner des corps de métier. C'est-à-dire que si dans un appartement, il y a, je sais pas, le chauffage qui ne marche pas, bah, on va appeler effectivement ou le propriétaire, on va lui remonter l'information et le propriétaire va appeler. Et nous, on va chapeauter le souci et tout simplement, on va faire en sorte que l'appartement soit toujours louable. Voilà. Et puis, bah, on, on, on ne cherche pas de locataire puisque qui cherche de locataire aujourd'hui Ce pas nous. Ce sont les plateformes, puisque derrière, on va passer par des plateformes type Airbnb, type Booking, qui elles, effectivement, font la mise en relation entre le propriétaire et le locataire. Nous, on est juste finalement un prestataire qui fait en sorte que l'appartement, c'est comme si on était une société de ménage, version un petit peu améliorée. Et finalement, nos prestations de services qu'on réalise sont juste là pour faire en sorte que l'appartement soit louable uniquement. On est prestataire de services. On n'a pas de carte G certes, mais on ne fait pas de gestion immobilière, on ne cherche pas des locataires, non. on les cherche pas. On, fait juste en, on met juste en place tout ce qui est nécessaire pour que l'appartement soit louable et soit dans un état correct pour recevoir le voyageur. C'est juste ça en fait, notre mission s'arrête là. Donc bah, la réponse c'est pareil, je pense que vous l'avez, du coup c'est non, mais, et j'ai mis un petit mais, tout simplement parce que aujourd'hui, avoir la carte G, à mon sens, c'est quelque chose de complémentaire et quelque chose d'intéressant, puisque ça peut vous donner plus de crédibilité par rapport aux propriétaires. C'est vrai, et surtout quand on démarre, ça peut donner plus de crédibilité. C'est aussi que ça, pour votre trésorerie, ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, c'est vous qui pouvez collecter les loyers. Si vous pouvez carrément imaginer créer un compte Airbnb au nom de votre société et derrière référencer tous les appartements, c'est vous qui collectez et en début de mois, vous reversez le loyer au propriétaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le propriétaire est obligé de créer son compte Airbnb et vous, en système de co-host, on se connecte au compte du propriétaire et du coup, on a une visibilité sur les entrées et les sorties, donc les ménages, etc. réalisés. Et c'est comme ça qu'on fait nos prestations de service. Donc, le nom met tout simplement parce que, voilà, je pense que ça peut être un vrai plus d'avoir la carte G, mais ce n'est absolument pas indispensable qu'on soit très clair. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de, de partir dans tous les sens, tout ce que je peux voir à droite à gauche, puisque ce n'est pas le cas. Et vous doutez bien que, vu le nombre de conciergeries qui existent aujourd'hui, si c'était le cas, ça se saurait. Et il y aurait des articles qui seraient tombés par rapport à ça et peut-être très certainement aussi des euh, décisions de justice. Alors, je sais par contre que certaines communes de France, je ne vais pas les nommer, mais faut un petit peu la chasse à ça, c'est-à-dire que je pense sous pression euh, peut-être de certains agents immobiliers qui auraient un petit peu du poids dans la commune. Voilà, sont en train de euh, remuer ciel et terre pour essayer de faire en sorte que euh, cette conciergerie n'existe plus, etc. Alors vous avez deux solutions, c'est soit vous battre juridiquement et leur faire comprendre que de toute façon vous êtes dans votre bon droit, ou bien tout simplement jouer le jeu, peut-être d'aller chercher cette fameuse carte G, hein, puisque ce n'est pas non plus euh, un sésame, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus euh, le truc absolument... Euh, infranchissable. On peut y arriver, bien évidemment, il y a quand même des barrières, il y a quand même des, des, des formations à mettre en place, il y a, il y a une somme aussi qu'il faut bloquer pour derrière garantir le paiement des loyers, etc. Mais justement, j'ai une petite subtilité par rapport à ça à vous communiquer. Et derrière, euh, il faut aussi un certain niveau d'études ou avoir suivi ou avoir travaillé déjà dans une agence immobilière pour démontrer qu'on a... Voilà, qu'on a un certain niveau qui nous permet aujourd'hui de faire ce type d'activité. Alors justement, je voulais revenir sur le petit bémol par rapport à la somme bloquée. Il faut que vous sachiez aussi que vous savez, il y a des systèmes d'assurance qu'on doit prendre et on doit aussi bloquer une certaine somme d'argent pour garantir que derrière, on est capable eh bien, de reverser le loyer par rapport au propriétaire. C'est une forme d'assurance par rapport à ça. Eh bien, sachez que vous pouvez très bien avoir la carte G. Et derrière, si vous n'encaissez pas les loyers sur votre compte, eh bien vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de, de, comment de garantie, ce genre d'assurance particulière. Il n'y a pas nécessité, vous pouvez très bien avoir la carte G et les loyers peuvent très bien passer directement sur le compte du propriétaire et donc du coup vous affranchissez totalement de cette petite chose qui peut être un peu compliquée, ces assurances qui coûtent cher, etc. Ça vous pouvez vous en affranchir. Donc vous voyez qu'il y a quand même des passerelles, il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Ça vaut peut-être le coup de se former peut-être pendant un an, avoir un diplôme spécifique par rapport à ça, et derrière avoir sa fameuse carte G. D'ailleurs, je vous le dis, euh, si dans le, dans, dans le futur, euh, cette activité est un petit peu menacée dans le sens où si voilà, derrière, il y avait des, euh, je sais pas, des, des, des modifications de loi, etc., eh bien, je vous le dis très clairement, il y aura encore plus d'agents oubliés, déjà qu'il y en a beaucoup. Mais encore une fois, à mon sens, et euh, si tu es un agent oublié et que tu regardes cette vidéo, on fait pas du tout le même job, quoi. Qu'on soit très clair. Un agent immo, c'est pas son job de gérer la location courte durée. Vu comment c'est, ça peut être vite chronophage. Un agent IMO, il n'a pas pour vocation de faire ça, quoi. C'est pas son job. Euh... Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment totalement euh, autre chose. Donc, à mon sens, il y a... y a pas de parce que les, certaines agences immobilières pensent qu'ils peuvent ré récupérer tout ce flot d'appartements en gestion. Mais derrière, c'est une organisation qui est totalement différente, qui n'a rien à voir. Il faut être capable d'assumer des ménages, capable d'assumer de la gestion du linge, capable d'assumer la gestion des prix tous les jours, capable de répondre à des voyageurs tous les jours. Ça, c'est un métier et ce n'est pas le métier d'un agent immobilier, ça n'a rien à voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle a pu rétablir cette vérité. J'espère aussi, et n'hésite pas à la commenter si tu un agent immobilier ou si tu dans le milieu de l'immobilier, peu importe. hésite pas à commenter, à rajouter ce que tu penses de ce que je viens d'expliquer là peut-être pour, contre, euh, ou tu ne partages pas forcément, n'hésite bah, pas à le préciser dans, dans, dans la partie commentaire. Mais à moi, à mon sens, je pense que là, on rétablit une vraie vérité par rapport à cette vidéo. Puis n'hésite pas à surtout à la partager. Si tu connais des amis ou autres qui euh, ou des connaissances ou des contacts que tu vois que ça commence à partir dans tous les sens, bah n'hésite pas à partager cette vidéo. Et j'espère que ça aura pu remettre la vérité sur tout ça et que ça aura pu aider aussi tous ceux qui se posent la question encore. Est-ce que je dois avoir la carte G ou est-ce que je dois être agent IMO pour faire de la solution? ou de la conciergerie Airbnb. On a terminé, je vais te laisser laisser le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée et à très bientôt. Ciao